Bonsoir, ici Annie France. On m'a dit juste un petit mot. Donc, je suis venue à la collecte solidaire en faveur des sinistrés de Fiona. Ils sont à Colin et j'habite à Montebello, Petit-Bourg. Donc, il faut leur dire force, courage. Je pense à eux. J'ai pu venir, j'ai fait acte de bienveillance, j'ai donné, je suis contente pour eux. J'espère que ça va arriver à bon escient. Nous avons bois, force-là, courage, nous qui continuons à la vie. On a un problème qui arrivent, mais il faut nous surmonter, il faut nous surmonter, faut nous ouvrir devant. vent. Alors, j'envoie euh, un big force pour les sinistrés de Capester, Royave, Bastère et Tchimberet, des hein. C'est un, un, un force à ravoyer Voilà, bon courage. Oui, bonjour, nous sommes à Colin pour notre dernière opération de solidarité en faveur des sinistrés de Fiona. Nous sommes à Colin devant l'enseigne Colipri. Euh, pour cette dernière opération. Donc, comme vous le savez, hein, vous, nous, là, nous avons suffisamment euh, publié nos sorties. Donc, depuis quatre semaines, nous sommes sur le terrain. Euh, nous avons sillonné euh, la Guadeloupe et les nœuds de sinistre pour euh, venir euh, euh, au secours euh, des personnes sinistrées. Nous remercions vraiment euh, fortement la population de petit bourg la population euh, de la Guadeloupe, qui s'est montrée très généreuse et très solidaire par rapport à notre action, donc un euh, gros remerciement avec euh, mon association Force à Pays Guadeloupe, avec tous réunis, avec euh, Tropical Dansa, avec Lianage Bocaz. eh bien nous avons mené cette action en commun, en collégialité, pour faire notre part, de notre notre part de soutien, de solidarité euh, en faveur des euh, sinistrés. Donc merci encore, merci aussi aux commerçants. Je parlerai au nom de Petitbourg, des commerçants de Petit-Bourg qui ont fait aussi le geste et qui se sont montrés solidaires. Merci à la Guadeloupe, merci à tous. Oui, eh ben, bonjour Guadeloupe Guadeloupéenne. Eh on est, euh, comme a dit Pascal, on est à petit Petitbourg, à Colipri. Et euh, ben pour faire notre dernière action de solidarité, parce qu'on a quand même déjà fait cinq, donc euh, là c'est notre dernière, parce que enfin nous ça nous tenait à cœur de faire euh, ce geste pour les sinistrés. Et, euh, et, et nous remercions vraiment, merci à tous ceux qui ont fait don, tous ceux qui nous ont soutenus, euh, Lagouba, on remercie aussi euh, M. Bibrac euh, Sab. On remercie aussi euh, le libre service euh, de l'AG, euh, le Libre Service Pioche et aussi euh, PO Service. Donc on les dit merci. Et, euh, et surtout merci à Gomer prix qui nous a permis de nous installer euh, euh, sur, sur le ah bon, On les remercie. Ah ben, nous invitons tous tout les Guadeloupéens Guadeloupéennes à faire euh, le même geste que nous en faveur des sinistres. Même s'il n'y a pas d'association, as, mais chez, chez les gens, les donner, les amener des vêtements, c'est un bon geste de solidarité. Alors, bon, on vous remercie vraiment et on vous dit encore merci une fois au nom de toutes les associations que Pascal a cité. On vous dit merci. Merci, merci. merci. merci. Bon, alors effectivement, euh, Alors moi je suis Jimmy Aobo, président de l'association tropicale Nanzao de Bimao. Effectivement, nous avons, fait, nous avons organisé notre, euh, notre collecte à Bimao en collaboration avec AICAFET 971 et l'association Berceau de Moïse. Et depuis cela, nous nous sommes euh, intégrés avec tous réunis, le Nage Bocase, parce que tous les samedis, nous traversons cela, parce que Fiona a vraiment euh, a, est passée. Et on, on ne pouvait pas rester insensible à cela. Et nous sommes là et nous continuons. Malheureusement, aujourd'hui, c'est le dernier. Mais nous continuons et nous disons qu'on remercie la population de la Guadeloupe de nous avoir soutenus pour leurs actions, pour leurs dons. Merci. Donc, nous sommes dans notre dernière collecte solidaire en faveur des sinistrés de la tempête Fiona. On a tous vu les images désastreuses. Et donc, il était pour nous très important de solliciter l'ensemble de nos adhérents, de nos militants, de, des associations qui nous accompagnent pour mener cet euh, magnifique élan de solidarité euh, qu'on connaît très bien en Guadeloupe. On sait que la Guadeloupe est très solidaire, le peuple guadeloupéen est très solidaire. Donc il, va, il a fallu euh, constituer un groupe qui a permis de mener collecte sur différentes communes. Abemao avec l'Association Tropicale de qui a ouvert le bal. Petit Bourg avec Força Pays Guadeloupe. Olamantin avec Lianage Bocaz à Sainte-Rose avec l'association Le Carrousel. On est encore à Petit Petitbourg aujourd'hui et surtout tout ça qui représente le collectif Tous Réunis, un magnifique collectif de coopération pour faire en sorte que les choses puissent s'améliorer en Guadeloupe et avancer. Donc c'est une magnifique image aujourd'hui, c'est notre dernière et donc nous irons au cours de la semaine faire cette, ma cette distribution, mais il est très important. Pas seulement le geste de voir qu'on donne aux gens, mais c'est un soulagement financier pour leur permettre de créer d'autres investissements pour aller acheter une machine à laver, pour acheter des meubles qu'ils ont perdus. Ils peuvent, ils peuvent acheter à manger, hein. ça c'est pas le plus gros budget, mais c'est leur permettre un soulagement pour créer un financement et pour leur permettre d'aménager euh, euh, pour les, les leurs maisons etc voilà merci beaucoup